Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au Célibataire mythique et à tous ceux qui nous regardent ce soir sur TikTok et Instagram. Alors Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Elodie Cavalier, coach en amour et fondatrice de N Love. Et j'accompagne les femmes et les hommes sur leur chemin amoureux, depuis les tout premiers échanges jusqu'à la construction d'une relation amoureuse épanouissante. Alors ce soir, on va explorer LA clé pour attirer l'amour de l'autre, Peut-être aussi pour être prêt à s'ouvrir véritablement à l'amour, et la clé, eh bien, c'est vous. Ou plus précisément, c'est vous, en étant suffisamment en confiance, suffisamment en sérénité, dans un état intérieur propice à pouvoir rencontrer, interagir et construire avec l'autre. Car oui, l'amour de l'autre passe par être profondément en paix et en soin de soi. Et j'ai envie de dire en amour de soi. Donc l'idée ce soir, ça va être de vous donner les différentes pistes de ce travail sur soi nécessaire pour aller à la rencontre de l'autre et surtout pour que ça fonctionne. Donc pour y voir plus clair et vous faire avancer, on va traiter de deux sujets principaux. Tout d'abord, quels sont les principaux axes de travail sur soi pour rencontrer l'amour et ensuite, quelles sont les clés de l'amour de soi pour attirer l'amour de l'autre. Alors, pour ceux qui ont l'habitude, vous le savez, on aime bien que ces lives soient interactifs. Euh, pour les autres, je vais vous dire comment ça va se passer. Tout au long du live, vous aurez l'occasion de poser vos questions. Euh, J'y répondrai au fur et à mesure et surtout, il y aura toute une partie de questions-réponses. Euh, et puis, on va pouvoir interagir aussi sous forme d'un sondage que je vais vous proposer dans quelques instants et d'un petit cœur que vous pouvez retrouver et qui nous, vous permettra de nous dire si vous êtes d'accord ou si vous vous reconnaissez dans ce que je suis en train de dire. Et si vous êtes OK, on va faire le test d'ailleurs petit cœur pour voir si tout fonctionne et on va pouvoir démarrer par le sondage. Alors, le sondage d'aujourd'hui, c'est « As-tu l'impression de t'aimer suffisamment pour pouvoir attirer l'amour ?» Et si tout fonctionne de votre côté et que vous êtes prêt, je vous propose de passer tout de suite au chapitre 1, « Quels sont les principaux axes de travail sur soi pour rencontrer l'amour ?» Et oui, on va travailler sur soi ce soir parce que une des raisons pour lesquelles on a l'impression qu'on galère, qu'on a du mal à rencontrer, euh, parfois on a l'impression même qu'on n'y arrivera jamais, bah, ça réside pas du tout dans le fait que l'amour ne serait pas accessible pour les uns ou pour les autres. Ça réside quasiment uniquement dans le fait que vous avez des freins à l'intérieur de vous et évidemment que l'amour commence par soi avant de pouvoir être ouvert à l'autre. Donc la première condition pour rendre possible la rencontre amoureuse est de déparasiter toutes ces sources de désamour à l'intérieur de nous et tout ce qui nous freine. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier frein, le premier travail à faire sur soi si on a envie de rencontrer l'amour, c'est le travail sur le dépassement de nos peurs. Et là, je vous propose tout de suite de regarder la courte vidéo d'Héloïse et Simon qui ont 34 et 33 ans et qui se sont rencontrés sur Mythique, évidemment, en septembre 2021. Et on leur a demandé les peurs qu'ils avaient dû dépasser pour s'ouvrir à l'amour et évidemment comment ils avaient fait. Alors pour ceux qui nous regardent ce soir sur Insta et sur TikTok, vous aurez accès à la vidéo uniquement en replay. Donc pendant ce temps, n'hésitez pas à aller vous chercher un verre d'eau et on se retrouve dans quelques instants. Pour s'ouvrir à cette nouvelle relation et qu'elle soit un pur succès, il a fallu qu'on en mette de côté notre peur de se tromper à nouveau et de se faire encore trahir. Et pour les dépasser, on a dû euh, faire une, une croix sur le passé, le mettre de côté et, euh, et écrire une nouvelle page. Oui, et puis très rapidement euh, se faire confiance et faire un maximum de choses dans la confiance ensemble. Alors, Héloïse et Simon expriment très bien le fait qu'ils ont dû dépasser des peurs qu'ils avaient avant même la rencontre, pour pouvoir commencer à construire et à, et à créer leur histoire. Parce que quand il s'agit d'amour, des peurs, on en a beaucoup. Peur de ne pas plaire ou de ne pas être aimé. Peur d'être trahi ou d'être trompé. Peur d'être quitté ou abandonné. Et derrière tout cela, évidemment, on retrouve une grande peur qui est la peur de souffrir. Et surtout quand on a déjà souffert dans notre vie amoureuse. alors Mettez-moi un cœur si vous reconnaissez dans ces peurs-là. Alors, des peurs, il y en a plein d'autres, mais ça, ce sont en général les principales qu'on retrouve dans le schéma de rencontre amoureuse. Alors évidemment, le sujet de la peur, c'est un vaste sujet qui nécessite vraiment un chemin à l'intérieur de soi. Mais l'idée ce soir, c'est de commencer à vous donner des pistes pour pouvoir avancer à et dépasser vos peurs. Et cette meilleure piste, c'est quoi C'est commencer par les s'identifier. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire prendre conscience et se rendre compte des peurs qui viennent complètement biaiser le filtre qu'on met sur les différentes situations de rencontre. Par exemple, si j'ai peur d'être abandonné, eh bien, attendre peut-être un texto qui ne serait pas arrivé dans les deux heures ou un message sur l'appli qui ne serait pas arrivé dans les deux heures, ça peut me faire paniquer. L'idée, ça va être que tu identifies que tu as cette peur, cette peur de l'abandon, cette peur de ne pas être aimé, cette peur de ne pas plaire, et que tu saches que ce qui te fait paniquer, c'est bien cette peur et non pas la situation réelle du fait que quelqu'un ne t'aurait pas écrit pendant deux heures. Okay L'idée, en identifiant que tu as cette peur derrière ça et qui guide cette panique que tu ressens, c'est que tu ne fasses pas porter le chapeau à l'autre et qu'il n'y ait pas de conséquences sur, sur tes actions ou sur tes réactions. Par exemple, la conséquence de complètement te fermer à l'autre ou de ne pas répondre à un message, ou de complètement lui faire la tête. L'idée, c'est que tu comprennes que c'est uniquement cette peur qui guide tes émotions, et du coup, de pouvoir te distancier de ta peur dans tes réactions et dans ton, ton interaction avec l'autre. Ok et donc, ce que je te proposerais, c'est qu'après ce live, tu puisses commencer à noter justement sur un cahier les différentes peurs que tu rencontres dans ton chemin vers la rencontre amoureuse pour que tu commences à les identifier dans tes réactions. La deuxième piste de travail sur soi, bah, ça va être de dégommer nos croyances. Pourquoi Parce qu'en général, ça va te faire avec les peurs. Quand on a des peurs, on a des croyances qui vont avec. Je vais reprendre un exemple très concret. Par exemple, si on a peur d'être trompé, bah, ça s'accompagne souvent de croyances du type « tous les hommes sont infidèles » ou « toutes les femmes sont infidèles », ça marche des deux côtés, ce qui est évidemment pas vrai. Et tout comme les peurs, bah, ces croyances limitantes, on en a des tonnes. Alors, il y en a toute une liste, mais... Parmi celles qu'on retrouve le plus fréquemment dans la rencontre amoureuse, euh, moi j'entends souvent des personnes qui me disent bah, « je vais jamais rencontrer personne » ou euh, « personne ne peut m'aimer » ou « je peux pas plaire » ou euh, « l'amour ça finit toujours mal » ou « ça fait souffrir ». Bref, autant de choses, autant de croyances qui, sont, euh, évidemment, euh, qui émergent à travers nos peurs et qui vont faire que ça va complètement changer nos comportements, que ça va nous freiner, que ça va nous bloquer. Donc, évidemment, comme leur nom l'indique, ce n'est pas la vérité. Mais le problème, c'est qu'en général, ces croyances-là, on y croit dur comme fer. Avec toutes les conséquences, encore une fois, de se fermer, de se méfier, voire même de se braquer parfois. Bref, on ne se met pas du tout dans une bonne posture pour rencontrer l'amour. Donc là, tout comme pour les peurs, mon conseil pour commencer à désamorcer, ça va être de les identifier. Comme ça, ça va vous permettre à nouveau de prendre de la distance pour ne pas vous laisser guider par vos croyances, mais par vous dire que ça, c'est ce que vous croyez, ce que vous avez toujours cru, ce qui vous fait peur, mais que la réalité peut être différente. Troisième piste de travail sur soi, arrêtez de tout miser sur l'autre ou sur le couple pour être heureux. Qu'est-ce que ça veut dire Ça, c'est vraiment quelque chose que je vois beaucoup en coaching. C'est on croit que le couple ou l'autre, euh, c'est la clé de notre bonheur. C'est la clé pour être heureux. Et là, on va rectifier les choses tout de suite. C'est le bonheur en soi qui est la clé et qui est la clé pour attirer l'autre et attirer le couple, et pas l'inverse. Ce n'est pas « je suis malheureux ou je suis malheureuse, et donc si je rencontre quelqu'un, je serai heureux ou heureuse », c'est parce que je suis heureux ou heureuse que je vais me donner toutes les chances de rencontrer quelqu'un et d'attirer l'amour à moi. Donc, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que la source de ton épanouissement, c'est toi. Tu es le gâteau, et l'autre est la cerise. Alors évidemment, une belle relation amoureuse, c'est une jolie cerise. Mais une belle relation amoureuse et une jolie cerise, ça ne peut rien faire sans le gâteau. Okay Donc si on met de côté la métaphore culinaire, ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu te sens vide quand tu n'es pas en couple, c'est un vrai frein pour la rencontre amoureuse. C'est un vrai frein parce que ce vide que tu ressens, ces attentes du coup, que tu vas porter sur l'autre sont beaucoup de pression et ne sont pas dans une énergie très attractive. Donc moi je veux que tu comprennes aujourd'hui et que tu encres bien ça, que en fait c'est pas 1 plus 1 égale 2, ou c'est pas 1 plus 1 égale 1, ce qui sera encore pire, ce qui serait une vision très fusionnelle du couple. 1 plus 1 égale 3, 3 c'est-à-dire toi d'un côté, et toi heureux ou heureuse de ton côté, l'autre par ailleurs, et c'est cette rencontre de ces deux êtres qui sont complets et qui vont former une troisième entité ensemble, sans oublier les deux entités précédentes. Enfin, autre axe très important de travailler sur soi, c'est de dire non à l'auto-sabotage. De manière générale, tous ces freins qu'on vient d'évoquer, ben, ce sont des saboteurs de la rencontre amoureuse, et ça, il faut quand même en avoir conscience. Donc vraiment, je vous propose ce soir qu'on pose une intention tous ensemble. L'intention, c'est de se dire qu'à partir de maintenant, on est euh, fermement convaincu qu'on refuse de saboter notre vie amoureuse, qu'on refuse de la saboter à cause de notre passé, qu'on refuse de la saboter à cause de nos peurs, à cause de nos croyances et qu'on choisit de rencontrer et de s'ouvrir à l'amour et de faire place nette à l'intérieur de nous pour que ce soit possible. C'est un peu comme un sportif qui se met en condition, du coup. L'idée, ça va être de commencer par ça chaque jour, et éventuellement chaque matin, si vous voulez. C'est vraiment de vous mettre dans cette intention-là, cette intention ferme de rencontrer l'amour et surtout de ne pas laisser notre monde intérieur le saboter. Donc, je vous propose d'utiliser un peu ça comme un mantra, quelque part, que vous pouvez avoir tous les matins en vous levant, et que vous preniez ce mantra comme un message d'amour vis-à-vis de vous-même. Je mérite de rencontrer l'amour, je suis capable de rencontrer l'amour et surtout je me laisserai plus jamais parasiter parce que mon intention et ma volonté d'être heureux ou heureuse en amour est plus fort que ça. Si vous le voulez bien, on va prendre une petite pause pour commencer à prendre vos questions. Donc n'hésitez pas dans le chat à envoyer des questions. N'hésitez pas aussi à mettre des cœurs si vous rejoignez à mes propos, si vous, vous reconnaissez et si surtout vous avez envie d'avoir cette nouvelle intention dans votre vie. Alors, on a une première question de la part de Marie. Marie qui nous dit, il faut certes d'abord s'aimer avant de pouvoir aimer l'autre. Déjà, c'est bien Marie. Mais qui nous dit, mais comment faire confiance sur un site sachant que la rencontre au départ est virtuelle Alors, Marie, moi j'ai envie de te retourner la, la question. Pourquoi ne pas faire confiance C'est-à-dire qu'en soi, soyons euh, totalement rationnels, euh, tu n'as pas plus de raison de ne pas faire confiance que de faire confiance. Donc pourquoi tout de suite cette posture de non-confiance dans euh, la rencontre qui se ferait sur appli Moi, je te propose d'avoir une approche beaucoup plus neutre que ça. La deuxième chose, c'est que le virtuel, comme tu dis, ce n'est qu'un moyen de passer au réel. Et le but, c'est assez vite de pouvoir se rencontrer. Donc en fait, quel est le risque et pourquoi on n'aurait pas confiance dans le fait de commencer à faire connaissance sur appli pour passer après directement à une rencontre euh, dans la vraie vie où là l'approche sera exactement la même que si tu avais rencontré la personne à un autre moment. Tu n'as pas plus de raison de faire confiance à quelqu'un que tu aurais rencontré dans un bar ou dans la rue que quelqu'un avec qui tu aurais commencé à échanger sur une appli. J'ai presque envie de te dire bien au contraire. Okay Donc voilà, moi je ne suis pas... En général, je ne suis pas d'accord avec l'approche que virtuellement, ça serait très différent et que du coup, il faudrait pas faire confiance. La réalité, c'est que, et une approche neutre, rencontre assez vite les personnes dans la vie et laisse-toi porter par ce que tu ressens et par l'échange que tu vas avoir. On a une question euh, maintenant de Sylvain. Alors, longue question. Bonjour, bonsoir Elodie, merci de m'aider. De nature timide et réservée, trop gentille avec les personnes. Je suis à l'aise dans mon travail toute la journée, recevant les clients masculins ou féminins, sans aucune difficulté. Mais quand il s'agit d'une personne féminine dans un autre contexte, faire le premier pas est très compliqué, engager la, la discussion. Je ne vais pas au contact facilement. Si je ne connais pas, je suis méfiant, pas à l'aise, peut-être la peur d'être jugée. Bon, on sent que c'est déjà un, un poids hein, pour, euh, pour toi. Alors ce qui est intéressant, et là je veux te donner vraiment euh, toutes les ressources que tu as déjà à l'intérieur de toi Sylvain, ce qui est intéressant c'est que tu es capable d'être à l'aise dans certaines circonstances. Donc en théorie, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas l'être dans un autre contexte. En réalité, la raison pour laquelle tu as plus de mal dans le contexte de la rencontre amoureuse, ce sont, comme je l'ai dit précédemment, bonne illustration, tes peurs et tes croyances. C'est sans doute aussi l'enjeu que tu places dans chaque discussion ou dans chaque rencontre. N'oublie pas qu'il n'y a pas d'enjeu à prendre contact. Il n'y a pas d'enjeu à rencontrer une personne que tu ne connaissais pas. Même si ça n'aboutit pas, cette personne-là ne va pas manquer à ta vie. C'est quelqu'un de nouveau, c'est une opportunité, mais tu n'as pas besoin d'être sûr que ça va fonctionner pour commencer à t'ouvrir. Donc, en réalité, moi, je crois que tu as peur parce que tu crois que si ça n'aboutit pas ou si la personne ne te répondait pas ou, ou, ou n'était pas euh, intéressée, ça voudrait dire quelque chose de toi. Et là, je veux vraiment te faire passer le message, Sylvain, que ça ne veut pas dire que tu n'es pas aimable, ça ne veut pas dire que tu n'es pas assez. En fait... Rappelez-vous tous que pour que ça matche, il faut être deux. Un match, ça ne veut pas dire on est bien ou on n'est pas bien. Ça veut dire on se sent bien ensemble. Voilà pour le chapitre 1. Je vais vous récapituler vraiment ce qu'il y a à retenir de ce chapitre pour que vous puissiez l'intégrer plus facilement. Première chose, le plus grand frein à la rencontre amoureuse est le désamour de soi. Deuxième chose, Travailler sur ses peurs et sur ses croyances fait partie du chemin amoureux. Ne croyez pas que vous pouvez mettre ça sous cloche. Troisième chose importante à retenir, vous êtes la source de votre épanouissement. Et enfin, l'auto-sabotage, et je pense que vous avez pu peut-être identifier certains schémas d'auto-sabotage que vous avez, est signe que vous avez besoin de vous donner davantage d'amour. Et on va voir tout de suite comment, avec le deuxième chapitre, les clés de l'amour de soi pour attirer l'amour à soi.